De, non, mais c'est le game. du... Mais ce game-là, est-ce que ça ne devrait pas t'imposer par moment, le silence face à certains... Non, sujet. mais c'est juste ça pour alimenter la toile, c'est pour alimenter... Elle, met elle a besoin de ça pour la visibilité de son émission, sinon qui regarde, Adama C'est pour ça que tout le monde fait des petits pics pour qu'on parle un peu de son émission. C'est stratégique, c'est du marketing. C'est ceux, peut-être, qui ne sont pas dans ce mouvement, qui prennent ça à cœur. Sinon, c'est stratégique est-ce que ça va au moins deux, trois mois, papa de son émission. Qu'est-ce qu'il faut faire On sort un mouvement. A Puchou, oh, oh, Mili Blonde a tiré photo. A Machin, c'est pour ça, Machin, Machin, ça sort. sait que Apuchou va venir répondre. Et quand moi, je réponds par un petit poste derrière, où moi c'est parti. La semaine qui suit l'autre émission, il y a 12 000 personnes en direct. Cette stratégie, mon vieux. Non, pour toi, dans le fond, il n'y a aucun problème. <rires> il n'y a pas de problème. Elle est intelligente, c'est ce que je suis intelligent. Ça rassure quand même. Elle sait que, que je suis problème. intelligent et elle est l intelligente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que tu l'as pas parlé Il y a beaucoup de personnes qui le suivent matin, midi, soir. Tu as une fois la prise de la caméra pour venir ré ré ré répondre à ces gars-là. Non Elle ne répond pas à ces gars parce qu'ils ne sont pas au même level. Elle sait que moi, je suis baleine. Mais Emimi Blonde, avec qui tu as une relation sentimentale, faire cette sortie-là comme ça, est-ce que ça ne va pas la fragiliser plus ou moins Qui Mimi. Mais elle peut être fragilisée. Elle, elle est canquée. Toi aussi, c'est une bien, Toi aussi. Voilà. C'est juste une histoire qu'on a vécue dans le passé. Voilà, c'est tout. mais après, bon, c'est parce qu'il y a eu telle chose, qui a envoyé telle chose, non, personne, personne ne l'a jamais su voilà moi je suis pas là pour exposer les machins des choses machins. aujourd'hui moi j'ai une vie de famille voilà je suis je, je suis c'est pas une fierté pour moi de venir m'asseoir pour dire telle chose telle chose telle chose et puis c'est pas pour un homme c'est pas chose mais bon ça n'a pas été quand même dans le dénigrement c'est juste pour dire que voilà on a été quand même ensemble pour le respect de ce qui s'est passé quand même tu aurais pu ta bien machin machin attends attends tu vois mais après tends. bon c'est la vie c'est tout simple en tout cas, certains acteurs des réseaux sociaux avec lesquels tu as, as maille à partie. Aujourd'hui, tu nous dis que c'est vraiment, c'est juste le game de Facebook. Il n'y a rien vraiment de sérieux. Non, bon, peut-être que si eux, dans leur cœur, il y a quelque chose, là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire pour eux, mais pour moi seulement. Quand tu regardes dans mes yeux, tu sens que l'enfant, lui, là, il n'est pas dans ça. Mais contre qui, tu pourrais avoir des récriminations réelles et véritables oui Contre qui, tu pourrais avoir des, des récriminations... De la pauvreté <rire> c'est lui qui est si elle l'a trappé, il a le lalé. Non, pas avec quelqu'un, on le dit. Tant qu'il me suffit, mon argent, mes enfants, moi, il est à l'aise. Mon fils vient me fatiguer, non, laisse tomber, je suis trop bien pour me concentrer sur l'homme qui ne peut pas changer quelque chose dans ma vie, c'est Dieu dans, dans ton ascension sur les réseaux sociaux, tu n'as pas eu simplement que des adversités, mais tu as eu aussi des partenariats. Oui. L'un de tes premiers partenaires, c'est Emma Loes, cette euh, relation euh, inventée de toutes pièces, mais qui a quand même entretenu ton public. C'est quoi euh, vos rapports à, à ce jour non, Emma Loes, c'est plus qu'une amie, c'est une sœur. Voilà. Je me suis parfois trouvé dans des situations, et aujourd'hui c'est une confidence que je fais, dans Ça des fait situations plaisir. où c'était chaud elle a appelé m'a comme ça, elle dit « mon bébé, ben, ben, c'est moi ça là, c'est gâté. Hein. » Elle dit « ah, poutchou, <rire> ok d'accord. » Elle est là. Quelqu'un réagit c'est la hauteur de combien Non, c'est pas une question de la hauteur de combien. C'est pas le côté forcément financier. Mais plus que quand tu l'appelles, tu dis c'est gâté, c'est que tu as besoin d'argent. là. C'est pour te dire que dans la vie, quand on est ami, c'est pour s'aider dans tous les sens du thème. Tout à fait. Thème. Peut-être que Emma ne peut pas venir me demander de l'argent parce qu'elle a peut-être beaucoup d'argent que moi. Mais elle, peut me, elle me demande des choses que personne d'autre ne peut lui donner si ce n'est pas moi. Tu comprends Donc, c'est pour dire que Emma, c'est au-delà de nos histoires de c'est ma femme, c'est mon chien. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son courage, pour sa croyance religieuse, pour son amour pour les autres. Emma, c'est une grande dame, c'est une grande femme avec grand F. C'est-à-dire qu'il faut côtoyer les personnes pour connaître véritablement ce qu'ils font dans le secret Emma ne fait pas bruit. Emma enlève des familles dans la pauvreté, c'est moi qui te dis. Et je sais. Et quand elle demande, mais bébé, c'est ça que est là, Il ne pas faire buzz ça là, non Elle dit, non, il faut laisser ça. Tu vas bien laisser ça. Il faut laisser. Et c'est pourquoi elle fait ça. C'est un impact. Chacun fait de son mouvement à sa manière. Mais je la respecte, je l'admire. Et elle a toujours été là. J'ai toujours été là pour elle. On s'appelle, on s'écrit, on se donne des conseils, on se parle et puis on avance. Il n'y a pas que elle. Il y a maman aussi, quoi, as mon chic. 16, Là aussi. C'est un grand partenaire, oui, voilà. Nous le réseau. On a parlé d'elle forcément. Voilà. Elle aussi. Elle est toujours là pour moi. Une grande conseillère, une maman. Elle m'a fait sortir de ces situations aussi. Laisse tomber. Pas financier, hein, mais des situations où j'étais fragilisé moralement. Elle était là. Elle m'a guidé, en quelque sorte. C'est l'occasion d'en parler. Lorsque tu parles de situation, ça me, ça me fait penser à cette histoire où on avait dit que tu étais bloqué à Abidjan. C'était quoi la vérité Non, tu sais, en ce temps-là, j'appelais affectueusement mes combattants, les brebis égarés. Je suis la lumière. Je m'appelle Apuchou. Je vais à Abidjan. Je réalise quelque chose qu'aucun influenceur africain n'a pu réaliser accueilli par des milliers de personnes pour un jeune qui fait partager le direct mettez les cœurs les ministres encore de la manière sortent de la république même il n'y a pas 5 personnes qui s'approchent de leur voiture a même là ils ne pas faire quelque chose je vais à Bidjan le monde vient m'accueillir le nombre de personnes qui étaient là tu as tous vu les images mais je ne peux pas aller à Bidjan de cette manière en fanfare et puis revenir en queue de souris donc qu'est-ce que je fais mon voyage à Abidjan est terminé. Je dois rentrer en bengue. J'ai dit à mon ami Belém, tu sais que mes gars qui sont de l'autre côté, là, ils ne m'ont jamais... Ceux-là, ils... Que... ils sont là, ils attendent quelque je de moi pour me nuire. Qu'est-ce qu'on peut faire même Est-ce qu'on peut aller à la report On va créer un faute compte TikTok On va filmer telle chose On va envoyer telle chose Tout ça a été mis en place, une stratégie. Et j'ai envoyé ça... À ceux qu'ils vont recevoir sans réfléchir, ils vont allumer leur téléphone, mais tant. Ah, tout est mort avec